Salut et bienvenue dans ce tuto où je vous montre comment embosser sur de la pâte fimo. Ça c'est un macaron que j'ai fait, un pâte fimo, pâte polymère. Vous voyez les liens ci-dessus pour voir comment le faire. Et on va écrire un Joyeux Noël. Vous pouvez écrire plein de choses, faire des marques places et euh, souhaiter des bons anniversaires. Si vous n'êtes pas forte en écriture, vous pouvez les décalquer avec du papier carbone. Je vais essayer de l'écrire comme ça. J'ai oublié de vous dire que les coudant dents, c'est fantastique pour, euh, pour corriger éventuellement euh, des imperfections. laisse rafroidir un, un petit moment, on récupère et on va écrire les restes. Une autre idée, c'est d'écrire avec un cerne. Euh, vous en avez plein dans les magasins de loisirs créatifs. Euh, et vous pouvez utiliser aussi c'est pour les tissus et pour les verres et la porcelaine. Et voilà, mes marque-places et décorations de Noël sont finies. Euh, pour soutenir dans celui-là mes décorations, j'ai mis un petit peu des cartons euh, tout discrets. Euh, je vous rappelle que vous pouvez écrire les noms euh, des personnes à table avec plein de techniques, la pyrogravure avec euh, des feutres acryliques. Vous avez vraiment euh, plein plein d'idées, l'embossage, il euh, n'y a, a pas limite. <rire> voilà, j'espère que ces petites idées ça vous a plu, euh, n'oubliez pas que euh, vous pouvez voir la réalisation euh, des macarons euh, dans l'adresse euh, qui vous avez euh, ci-dessous la vidéo. Et surtout, à bientôt